Bonjour les amis j'espère que vous allez bien, je suis de retour avec une nouvelle liste aujourd'hui, nous examinerons 10 sites intéressants pour passer le temps si vous vous ennuyez. Tous les sites qu'on va voir ici vont être disponibles dans la description de la vidéo ci-dessous. Numéro 1 Windows 93 pour le premier je vous souhaite la bienvenue à l'expérience de l'ancien Windows 93, la nostalgie est la meilleure façon de passer le temps. Je suis sûr qu'il va vous rendre heureux si vous n'avez jamais utilisé ce système ou même pour les anciens utilisateurs. Ce site vous permet d'utiliser l'ancien Windows 93 sur votre navigateur, ce qui signifie que vous pouvez utiliser à peu près deux vieux logiciels et des jeux que vous avez vécu dans ces bons vieux jours. Ce n'est pas réel, mais les amis, ça me donne beaucoup de bons vieux souvenirs, j'espère que vous éprouverez la même sensation. Donc explorez plus, je quitterai la session pour vous. Numéro 2 YouTube Map Explorer YouTube Explorer Carte est un site unique qui fournit un service que vous ne pouvez pas peut-être avoir vu avant. Vous pouvez explorer YouTube sur Google Maps et vous pouvez simplement cliquer sur un endroit précis ou aléatoire sur la carte et il vous montrera une vidéo téléchargée de cet endroit particulier. Il est donc une nouvelle façon d'interagir et explorer de nouvelles vidéos sur YouTube. Vous pouvez également changer entre le dernier et le mode classique en cliquant simplement sur ce commutateur situé sur la partie supérieure à gauche. Je suppose qu'il est un moyen de choisir si vous voulez regarder une vidéo Verse Versa récemment téléchargée lorsque vous cliquez sur un emplacement. Numéro 3 un milliard de Facebook profils photos sur une seule page. Ce site est assez simple, il regroupe tous les profils Facebook sur une seule page, il est de loin l'un des sites les plus intéressants que j'ai visité jusqu'à présent. Vous pouvez au hasard cliquer quelque part sur le site et il vous montrera des étrangers, le profil que vous ne pouvez peut-être pas connaître. Si vous voulez, vous pouvez lui envoyer une demande d'amis en utilisant votre compte Facebook. Détendez-vous, ces personnes ne perdent pas leur Facebook selon les règles de confidentialité parce qu'ils prétendent qu'ils ne stockent pas l'information privée de quelqu'un, des images ou des noms. Numéro 4. Gravity is Fan c'est une chose étrange, je l'ai vu sur un site web, jusqu'à présent je dirais que c'est une sorte d'activité cosmique. Une fois que vous êtes sur le site, cliquez n'importe où pour créer une masse. Cliquez maintenant près de cette masse et les deux s'attirant et fusionnent. Créez d'autres pour former une seule masse et continuez à avoir du plaisir avec la gravité. Numéro 5 Stranger Meetup Comme le nom l'indique, ce site vous permettra de discuter avec des inconnus à travers le monde anonyme. Si vous vous sentez ennuyé et que vous voulez chatter avec quelques amis, celui-ci est pour vous. Aucune inscription au paiement requis. Vous êtes libre de discuter avec qui que ce soit tout de suite. Numéro 6 GeoGuessr ou Geodevineur est un jeu pour ceux qui ne soucient pas de la géographie et ont une certaine connaissance sérieuse à ce sujet. Le jeu est simple, le joueur doit deviner l'endroit du monde figurant sur le site en sélectionnant simplement leur endroit comme réponse sur cette petite carte du monde. Ce jeu est entièrement basé sur Google Maps, le jeu est disponible pour jouer dans deux modes, un joueur et le mode challenger. Je suppose que le mode défi doit être une sorte de multijoueur en ligne, mais je n'ai pas encore essayé, j'espère que vous comprendrez. Numéro 7 Type rumeur. J'ai trouvé ce site intéressant en raison de son originalité. Il suffit de taper quelque chose et il fera de vos lettres un rythme musical. Je ne sais pas comment cela fonctionne, mais ils ont fait un bon travail. Ce site intéressant vous permet de jouer du tambour tout en saisissant les lettres. Alors allez tuer votre ennui Numéro 8 Findinvisibleco.com Trouver la vache invisible est un autre site intéressant, le site qui offre un jeu intéressant, un jeu que nous ne pourrions pas vivre sans doute avant. Il vous suffit de cliquer sur le site et vous entendrez le bruit d'une vache invisible, que vous entendrez en continu chaque fois que vous cliquez. La clé pour trouver la vache est en écoutant le son de la vache. Si vous entendez un grand bruit lorsque vous cliquez cela signifie que la vache est quelque part plus proche que votre curseur et si le son est faible cela signifie qu'il est loin. Si vous êtes assez intelligent, vous pouvez retrouver la vache invisible en quelques secondes. Move. Numéro 9 Child Lion Rafraîchissez le lion, une expérience CSS. Une fois que vous êtes sur le site, le lion suivra votre curseur qui est effectivement transformé en un ventilateur. Pour commencer à souffler le ventilateur, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le. Savoir diriger le ventilateur dans toutes les directions ou de la distance vers le lion pour le rafraîchir. Numéro 10. Stars, autrement dit les étoiles. Avez-vous déjà pensé à faire des zooms à travers notre galaxie avec votre navigateur informatique Eh bien maintenant c'est possible. Allez à stars.chromexperiment.com et faites l'expérience de notre galaxie d'une nouvelle manière. Il contient toute notre galaxie sur une seule page. Vous pouvez zoomer ou dézoomer et trouver des choses que vous avez peut-être jamais vues auparavant. Vous trouverez une description détaillée d'une étoile ou d'une planète particulière en cliquant simplement sur eux. Ou ils ont l'option tour automatique qui sera vous amener à plusieurs endroits et niveaux dans la galaxie et vous montrer avec des explications sérieuses. Ce site regorge d'informations qui sont prêtes à être consommées, alors commencez votre exploration pour acquérir des connaissances sérieuses. Et c'est tout pour aujourd'hui, le temps s'est écoulé, si vous aimez ce que vous venez de voir, laissez un coup de pouce et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo pour montrer votre amour vers la chaîne, cela signifie beaucoup pour moi et pour faire partie de notre équipe de notifications étonnantes, cochez juste l'icône de la cloche. Ceci dit je vous souhaite une agréable journée et merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, A très bientôt